les conditions d'accès au visa digital nomade, ce que nous allons voir dans cette vidéo en parlant des éléments concrets, des pièces du dossier à réunir pour obtenir le droit de séjourner de manière temporaire, un an et plus, en Estonie, en étant citoyen non européen. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti Tout d'abord, il faut faire la demande de visa dans une ambassade estonienne dans votre pays et je mets la liste ici en description des pays où se trouvent les ambassades dans le cas de notre dernier client accompagné Benjamin qui résidait au Canada lui devait se rendre à Ottawa donc ça impliquait un déplacement en interne donc ce qu'il a préféré faire c'est directement de se rendre en Estonie puisque en tant que citoyen canadien il a la possibilité de s'y rendre dans l'espace Schengen pour 90 jours sans visa donc il est venu ici dans un premier temps, lui évitant de faire des voyages nationaux au Canada, il a fait la demande à partir d'ici directement grâce aux documents qu'on va voir dans cette vidéo en point 2 immédiatement. Et il faut euh, remplir les conditions suivantes, donc être indépendant sur le plan géographique et pouvoir effectuer ses tâches professionnelles à distance en utilisant Internet, détenir un contrat de travail actif avec une société enregistrée en dehors de l'Estonie exercer ses activités par l'intermédiaire de sa propre entreprise enregistrée à l'étranger ou travailler en tant qu'indépendant pour des clients situés pour la plupart en dehors de l'Estonie. Enfin, il faut pouvoir justifier que ses revenus ont atteint un seuil minimal de 3504 504 euros bruts au cours des six mois précédant la demande. Et il faut justifier de fiches de salaire, de fiches de paie, donc fiches de paie plus un relevé bancaire. Et il faut aussi donner une assurance santé. International de sorte à être couvert. Une fois que vous avez tous ces documents réunis, il faut faire une application suivant le lien lvisatotoulouse.vm.e Indiquez le nom et l'adresse de votre hébergeur. Si c'est un logement Airbnb par exemple, pour commencer, vous allez donner le nom de votre hôte plus l'adresse d'hébergement. Ok. Et vous allez également indiquer votre adresse de résidence dans votre pays d'origine. Une fois que vous avez fait la demande de rendez-vous en ligne, vous allez obtenir un récépissé à accusant la bonne prise de rendez-vous et confirmant l'horaire de rendez-vous à laquelle vous pouvez vous rendre en préfecture. Il va falloir effectuer cette démarche en physique y aller physiquement pour rencontrer une femme qui va tout simplement étudier votre dossier et récupérer tous les documents nécessaires. Donc Pendant le rendez-vous physique, alors bah, simple, hein, rendez-vous à l'heure indiquée plus au bureau indiqué, c'est dans Tallinn. C'est-à-dire que vous pourriez y aller à quelques dizaines de minutes à pied ou en taxi, hein, en fonction de votre lieu de résidence. Euh, vous allez euh, récupérer un ticket, vous devez faire une photo d'identité, des photos matons se trouvent sur place. Et une fois que votre numéro est appelé, vous vous rendez au guichet, euh, vous allez être reçu par une dame âgée en général qui parle pas très bien l'anglais. Et il va falloir euh, faire en sorte que sa vie soit simple. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire une lettre de motivation avec en présentation, pourquoi, quelles sont vos, vos motivations, qu'est-ce que vous faites, euh, pourquoi est-ce que vous décidez de, de séjourner en Estonie, en une page, en un petit paragraphe concis qui va aider la dame au guichet à comprendre quelles sont les pièces du dossier, pourquoi est-ce que vous êtes ici et ça va surtout faciliter le processus, ça va accélérer les choses, que vous allez être reçu sur un laps de temps, peut-être d'une demi-heure, euh, pendant, pendant lequel elle va vraiment décomposer tous les éléments au dossier. J'ai pris quelques notes sur mon ordinateur, et, et ça c'est vraiment pour avoir vécu l'expérience euh, avec, euh, avec Benjamin, qui est passé sur la chaîne YouTube à propos de son expérience ici d'expatriation et de visa digital nomade. Donc c'est vraiment du concret, du réel, c'est un cas pratique sur le terrain. Donc, on a vu le document d'introduction qui serait intéressant. Euh, Agrafer aussi les documents par thème, c'est ce qu'elle va faire. Donc, euh, dans votre dossier, euh, décomposez par exemple les fiches de salaire personnel, vos revenus professionnels, puisque vous allez avoir besoin de justifier les deux, compte bancaire personnel, compte bancaire professionnel. Donc, euh, évitez de mélanger le tout, euh, mettez-les par pile et ça va, ça va faciliter les choses. Vous avez aussi besoin de, de justifier euh, du paiement de l'impôt, donc euh, assurez-vous de les agrafer sur les deux dernières années, par exemple. Faites des petits tas, facilitez-lui la vie, ça va, être, ça va être apprécié. Tout autre document d'identité aussi, c'est bon à prendre. Le général, enfin, la dernière fois, elle nous a demandé un permis de conduire, euh, une carte d'identité canadienne, donc, euh, donc, pensez à ramener ce qui, peut, ce qui peut être utile pour appuyer votre candidature et justifier votre identité. Important Ils prennent les documents en russe, en estonien ou en anglais. Donc, euh, si vous êtes francophone, eh bien pensez à traduire les documents, euh, tous les documents que vous pouvez en gros, les euh, documents qu'on ne peut pas vous donner en, en anglais, euh, vos relevés bancaires peut -être peuvent peut-être être traduits en anglais. Euh, euh, les échanges surtout euh, de vos clients, puisqu'il va peut être demandé des échanges de mails pour prouver que vous avez une activité pouvant s'exercer à distance. Donc, Avec des communications par mail, ce sont des éléments qui vont leur dire bah, « Ok, vous avez des clients, euh, vous êtes sur telle ou telle tâche. » Ça peut être des fournisseurs, ça peut être euh, des clients pour qui vous développez un site web, ça peut être euh, des comptes rendus de coaching en ligne avec euh, des plans d'action euh, par mail avec des clients. Des échanges par mail, ces échanges sont en français. Toi qui regardes cette vidéo, tu es à mon avis français. Donc, utilise Dipple, un logiciel très professionnel, Dipple, que je mets en lien de cette vidéo, et ça va permettre de traduire professionnellement du contenu de l'anglais au français. C'est une version gratuite qui fait le job, et il euh, y a une version payante, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, Dipple, pour faire de la traduction, ça t'évitera de payer des centaines d'euros un service de traducteur professionnel, C'est pas... C'est pas indispensable et puis souvent, généralement, ces, ces traducteurs prennent du temps étant donné que bah, tu es peut-être sur une restriction euh, de 90 jours sans visa et que la demande peut prendre jusqu'à un mois pour euh, récupérer une réponse favorable ou défavorable. Euh, donc, je t'invite à tout simplement prendre les choses en main, à faire du Deeple, Tu te prévois une heure, une heure ou deux heures de travail et c'est fait. Ensuite, dans son système, elle prend le nom de ta société, son numéro d'immatriculation. Dans le cas de Benjamin, c'est une boîte au Canada. Donc, euh, nom, dénomination sociale canadienne, société au Canada, une adresse de domiciliation. Donc, c'est important pour toi d'avoir une adresse de domiciliation en cours. En gros, une fois que ça s'est déposé, on va prendre tes empreintes digitales, hein, main gauche, main droite. Ça, ça va servir à ton identification sur le visa. Et... Aussi, chose importante, c'est que à partir du moment où tu fais ton dépôt de demande physique et au moment où il statue sur l'obtention de ton visa, il peut se passer 30 jours et il conserve ton passeport. Donc, si tu as prévu euh, un voyage entre le moment où tu as fait ta demande et au moment où tu reçois euh, ton, ton visa, et eh bien, si tu as besoin de voyager pour x ou y raison, il faut faire une demande en ligne Maintenant, je pense que le plus judicieux, c'est de rester sur une période de 30 jours. Tu te fais ta propre idée, mais voilà. la dernière fois qu'on a fait une demande et qu'on a eu le visa, eh bien ils ont conservé le passeport pendant la durée de l'étude. Donc si tu mets en, en, en action tous ces, tous ces éléments qu'on vient de voir ici aujourd'hui, euh, c'est sans garantie naturellement, puisque c'est le, le gouvernement hein, qui décide en fonction de ta situation, tes éléments, etc., eh bien, tu as des chances d'obtenir ton digital nomade Visa, à savoir que le plus important, c'est d'avoir une boîte qui se gère à distance, une société installée à l'étranger, d'accord, pour laquelle tu travailles activement et pour laquelle tu as des clients, pour laquelle tu encaisses de l'argent, et de pouvoir, le plus important, à mon avis, c'est de, de justifier que tu as suffisamment d'argent pour bah, subvenir à tes besoins, et la limite... De, ça, de laquelle ne pas passer c'est 3 504 euros pour que tu puisses séjourner de manière temporaire hein, en estonie pour 12 mois renouvelable 6 mois ça peut être direct comme ça le processus peut s'avérer euh, relativement clair et simple mais dans les faits comme tu l'as compris euh, il peut y avoir des, des imprévus il peut y avoir des choses à modifier euh, des allers-retours à faire donc si tu as hum, besoin euh, d'une personne de confiance sur place Choisis Life Invest Expatriation et ça va te permettre d'être accompagné par moi ou un membre de mon équipe sur le terrain en Estonie, comme on a fait avec Benjamin. Donc, on est allé avec lui se rendre dans les différentes administrations, avoir plus de chances de succès et réaliser ses objectifs plus rapidement. Donc, c'est dans la description ci-dessous, je me ferai un plaisir de t'accompagner personnellement. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.